Marchant vers toi, ta main sous. chapitre 66 psaume chapitre 66 nous lisons la parole de Dieu psaume chapitre 66 nous lisons la parole du Seigneur poussez vers Dieu des cris de joie vous tous habitants de la terre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 To Cœur, merci encore, oh Dieu, pour ton soutien que tu nous de nous apporter encore chaque jour. Merci encore pour tes compassions à notre endroit et aussi tes consolations, mon sauveur. Lois et honneur à toi encore pour ces moments précieux que tu nous donnes, Père, d'être rassemblé en cet endroit, mon bénémoine Père Saint-Dieu. Et pour tout ce peuple qui aussi en différents endroits se sont rassemblés encore aujourd'hui, Père, pour invoquer ton nom et pour te célébrer encore davantage, mon roi, pour reconnaître tous les bienfaits que tu l'as prodigués, mon bénémoine Père Saint-Dieu. Merci vraiment parce que tu prends vraiment soin de chacun de nous, mon sauveur. Que ton nom soit célébré à jamais et à toujours, mon bénémoine, Père saint Et que chaque jour qui passe, mon mes Père Saint-Dieu, oh Dieu, que notre cœur puisse se réjouir parce que tu es vivant, mon Seigneur. Merci pour ce que toi tu fait, ce que tu as fait, ce que tu continues encore à faire encore pour chacun de nos personnes. Dieu, souviens-toi de ton peuple encore, mon roi, qui passe des moments tellement difficiles notre Dieu, mais nous savons que tu es toujours présent, mon Seigneur. Nous te remercions vraiment pour ta présence qui ne fait jamais défaut, Seigneur. Tu es vraiment un secours présent pour nos pères. Merci encore pour l'essence de la cantique, mon roi, pour le psaume. Oh Dieu, pour tout ce que tu as fait encore, pour ton peuple encore qui s'est rassemblé, pour se réjouir et surtout pour te remercier encore pour ton amour à leur endroit, pour la grâce que tu as connu, seront parmi les vivants. Mon Seigneur. Merci encore, car nous t'avons ainsi prié, Pain au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que notre Dieu vous bénisse richement. Vous pouvez vous, vous asseoir. Nous le remercions aujourd'hui encore pour le souffle de vie qu'il nous accorde et pour tous nos frères et soeurs qu'il a aussi soutenus et que aussi pour nos prières que le Seigneur entend comme nous l'avons entendu aussi. Si j'avais consulité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Mais Dieu m'a exaucé. Que son nom soit béni parce qu'il aime exaucer nos prières. Et nous devons savoir comment nous approcher aussi de lui. Enfin, comme nous le savons que nous demandons quelque chose selon sa volonté, nous savons que notre Dieu nous écoute. Et si il nous écoute, nous sommes sûrs que nous possédons déjà la chose que nous lui avons donc demandé. Nous le remercions vraiment encore pour. Uh, tout ce qu'il continue à pouvoir faire pour nous, il est vraiment un soutien, un secours pour chacun de nous. Père nous importe effectivement des moments les plus difficiles par lesquels nous pouvons passer, mais nous sommes fortifiés par la foi, et car nous savons que le Seigneur, notre Dieu, est toujours présent. Jamais il n'a abandonné ceux qui sont à lui. Et tous ceux que nous avons pu arriver à pouvoir voir leur témoignage nous encouragent toujours. Ils sont toujours restés persévérants dans la foi. Et ils sont sortis effectivement victorieux aussi dans l'épreuve. Que le Seigneur vous bénisse tous. Et quand vous venez de tellement loin et de près aussi, le cœur sont touchés de vous voir aussi venir en ces lieux. C'est la grâce de Dieu qui... C'est donné aussi de pouvoir avoir aussi cette soif de pouvoir toujours nous rassembler, Quand nous savons que c'est un jour où Dieu nous a donné. C'est toujours une, une reconnaissance à l'endroit de ces Dieux. Et tout ce que nous faisons pour ces Dieux, c'est vrai, peut-être de nos yeux nous ne voyons pas cela, mais la récompense est tellement si grande. Qui nous aide et qui nous fortifie encore davantage, en fait que nous puissions prendre davantage courage. Peu importe ce qui peut arrivé effectivement, mais nous avons confiance en notre Dieu qui nous relève toujours et qui nous soutient. Il est un bouclier pour celui qui se refugié en lui, effectivement aussi, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Nous avons des situations qui sont aussi douloureuses pour chacun de nous et pour nos frères et sœurs aussi qui passent par cela. C'est que nous aimons beaucoup ce que Dieu nous a donné sur la terre mais lorsque notre Dieu décide de prendre aussi ce qu'il nous a donné, nous lui disons toujours que ton nom soit béni. Quand Dieu donne, il reprend aussi. Et quand il donne, nous sommes de la joie. C'est vrai que quand il prend, nous sommes aussi de la tristesse, mais nous le remercions pour toutes ces décisions qu'il prend effectivement aussi à l'endroit de tout un chacun de nous. Notre frère Juliard a perdu donc sa tante. Et c'est là donc qu'elle se trouvait donc en France. Et... Je crois qu'il va se mettre en chemin de demain pour aller, pour que les corps de Satan soient descendus effectivement aussi dans la terre. Donc il, il est donc éprouvé effectivement et il a besoin de, de nos prières pour que les seigneurs puissent vraiment le soutenir et lui et toute sa famille entière. C'est toujours des moments tellement difficiles lorsque l'on perd un être cher. Nous le disons aussi souvent, mais c'est la vérité. Oui, c'est la vérité. Ce n'est pas facile quand on perd effectivement quelqu'un que l'on a connu, qu'on a marché avec. Et puis, à un certain moment, on se rend compte que juste à côté de nous, on ne sera plus le revoir. Mais Dieu est notre consolateur. Notre sœur, Jackie, vient aussi de perdre aussi son frère. Et dans des circonstances quand même assez douloureuses aussi. Ce sont des moments très, très difficiles parce que les mots que nous pouvons apporter à des personnes qui perdent d'autres membres de famille, c'est vrai, ce ne sont que des paroles d'hommes. Mais le cœur est toujours aussi en peine parce que ce sont ces personnes qui ressentent en fait cette douleur aussi. Et nous ne pouvons que simplement nous entourer effectivement de notre présence et implorer la grâce du Seigneur, notre Dieu, pour que lui qui s'est vraiment consolé, apporter effectivement le reconfort nécessaire, qu'il puisse vraiment aussi apporter à cela. C'est vrai que Lorsque l'on regarde aussi autour d'elle, avec toutes ces difficultés, des moments qu'elle a passé aussi, ce n'est pas facile de pouvoir réellement aussi perdre une personne sur laquelle aussi il comptait, et que la maman aussi comptait, effectivement aussi. Parce que, bon, quand on, on a un fils aussi, et que, bon, on se voit aussi avancer un âge et qu'on perd son fils. Souvent, les parents qui sont âgés se disent, bon, c'est peut-être mieux que moi je parte avant, et que mon fils puisse m'enterrer, mais que toi, tu puisses enterrer le tien, c'est le moment le plus douloureux. Que le Seigneur console notre, notre bien-aimée sœur et, et Dieu la bénisse. Notre sœur Dorothée, donc, euh, que vous connaissez, oui, elle a aussi perdu son père. Donc, euh, son papa vient de pouvoir euh, rentrer donc et partir. Et oui, c'est comme nous le disions tout à l'heure, ce n'est pas des moments faciles. Mais euh, c'est le cheminement, le chemin par lequel nous passons tous. Et nous remercions notre Dieu parce qu'il est notre soutien et notre secours. Et elle remercie le Seigneur pour la grâce qu'il lui a accordé, surtout de renouer avec son père avant que son papa puisse partir. C'est là sa reconnaissance, effectivement, aussi à l'endroit de notre Dieu. Il nous aime beaucoup, notre Seigneur. C'est pour cela que nous devons mettre tout en ordre, afin que, si cela est possible, que nous soyons en paix avec tous et que cela dépend de nous, Dieu puisse vraiment la soutenir et la fortifier aussi c'est un ce moment très difficile aussi hein? c'est pas facile et comme je le disais, ce n'est pas facile non plus pour nous-mêmes aussi mais euh, que le Seigneur nous soutienne aussi parce que ce sont nos précieux frères et sœurs aussi qui traversent des moments aussi comme cela aussi il y a aussi notre soeur Dorcas donc euh, que vous connaissez aussi donc Dorcas Dorca. elle vient de perdre aussi sa grand-mère qui vient de partir aussi, je pense, c'était aujourd'hui. Je pense que, et comme vous pouvez réaliser aussi, donc c'est la maman de son père. Et le père vient de perdre son épouse, donc euh, la maman du Dorcas. Et c'est vraiment un moment très douloureux. Euh, il est dans un état pas facile. Et bon, euh, ce sont des situations qui arrivent aussi comme ça. En ce moment, parfois, on se pose la question, « Seigneur, Qu'est-ce qui nous arrive en fait Et euh, je disais tout à l'heure effectivement, au téléphone, lorsqu'il m'a appelé à cela, j'ai dit, il n'y a pas longtemps, tu crois c'était mardi, où nous parlions de Job. Dieu sait quand il nous dit des choses, pour aussi préparer nos cœurs. Si Job en a perdu dix, et, et son cœur ne s'est jamais révolté contre Dieu, ni même, effectivement, aussi à dire à Dieu, effectivement, pourquoi cela m'a dit que Dieu a donné, Dieu a repris, que son nom soit donc glorifié. Que le Seigneur, notre Dieu, soit honoré dans toutes ces choses, effectivement, aussi. Et nous voulons simplement prier pour qu'il console toutes ces familles, parce que ce sont aussi les nôtres. Hein. Nos frères et sœurs, effectivement, aussi, lorsqu'ils traversent des moments très difficiles, ils ont aussi besoin de chacun de nous. Notre présence, on ne peut pas dire comment on va faire. Dieu va nous aider à ce qu'on puisse passer chez l'un comme chez l'autre aussi, pour qu'ils puisse aussi voir notre présence aussi. Dans le moment difficile, c'est là qu'on voit aussi qui sont nos frères et qui sont aussi nos sœurs aussi, effectivement aussi. Eh, perdre quelqu'un, ça n'a jamais été facile. Parce que ce qui arrive à l'un, ça peut aussi nous arriver aussi. Si aussi nous aimerions qu'en ce moment-là, que nous ayons la présence de quelqu'un, pensez aussi que l'autre aussi aimerait comme cela. Alors prenons le temps, si nous pouvons voir aussi le temps, pour que nous puissions aussi aller aussi le visiter. Nous allons donc prier. Maître béni, nos cœurs aussi sont brisés. Et quand nous regardons aussi cela, Père Dieu, quand nous avons la liste devant nous pour pouvoir citer les noms de ceux, petitement, ainsi de suite. Mais Seigneur, c'est vrai que nous sommes vraiment touchés. Comment Arriver à pouvoir consoler nos frères et nos sœurs dans cette grande tristesse dans laquelle il se trouve aujourd'hui, mon béni, Père de C'est toi qui peux nous soutenir encore, Père Saint-Dieu, et c'est toi qui es capable de pouvoir réellement aussi consoler. Tu connais notre désir, notre cœur, les, les désirs profonds de chacun de nous de pouvoir être aussi près de ce frères, près aussi de ce soeur, mon béni, Père de Vincent, Dieu, leur apporter vraiment, le faire ressentir ce que nous ressentons, Père, Père Saint-Dieu. Nous te supplions, Père de pouvoir nous aider aussi parce qu'en en fait que dans notre cœur, nous puissions arriver à pouvoir aussi, aussi leur manifester réellement ce que nous ressentons au plus profond de nous-mêmes, Père oh Dieu. C'est vrai, perdre un être cher n'a jamais été quelque chose de très facile mon recevoir. Nous te prions de pouvoir également aussi les assister et aussi les consoler. Les enfants comme les petits-enfants aussi, Père en Dieu, les frères comme les sœurs oh Dieu, les membres de famille, Père tout mis en Dieu. toute la famille entière mon roi, qui aujourd'hui sont en, en deuil et en train de pouvoir également aussi de se poser des questions pourquoi cela, pourquoi cela ainsi? Mais nous savons d'où la mort vient. La mort ne peut pas venir de toi, mon béni, mon Père saint Dieu. La mort est venue parce qu'en fait, oh Dieu, l'homme s'est éloigné de ta parole à toi, de ce que tu avais déclaré, mon béni, mon Père saint Dieu. Tu as dit que les jours où tu en mangeras, tu mourras. Et si nous voyons les conséquences jusqu'à ces jours, Père, mon Dieu, que ton nom soit béni parce que tu as vaincu la mort, mon roi. Béni soit ton Saint-Nom, mon sauveur béni. C'est pour ça que tu nous as donné aussi la grâce de pouvoir aussi te connaître et pour que nous puissions partager ce que nous avons reçu. La grâce voire et connaître la vie éternelle, Père Saint-Dieu, à nos membres de famille, à ceux que nous connaissons, Père Dieu, afin que nous ne puissions pas nous lasser, et surtout ne pas entrer dans des choses tellement inutiles dans notre vie, Seigneur. Mais surtout, Père Saint-Dieu, leur montrer aussi la voie juste qu'ils voient fire, Père Saint-Dieu, parce que nous ne savons pas quel est le jour qui peuvent arriver pour partir aussi, Père. Que ton nom soit béni pour cela, Père Dieu, et soit glorifié pour ton amour et ta bonté, mon sauveur. Merci pour ce que tu as fait. Merci pour ce que tu fais, parce que tu les consoles aussi, Père Saint-Dieu, tu es le consolateur. Sois béni, car nous t'avons ainsi prié, au nom du Seigneur et sauveur Jésus. Christ. Amen. Que notre Dieu soit béni, qu'il soit glorifié dans ses décisions et c'est lui qui prend les décisions. Et il est souverain dans ce qu'il fait. Et on n'a pas à lui poser les questions, pourquoi Seigneur et Parce que lorsque nous sommes venus aussi au monde, personne n'a posé la question, Seigneur, pourquoi je suis venu au monde on est né, on est venu, et puis on a trouvé ce que Dieu a eu à pouvoir déjà. Et puis on s'est réjoui parce qu'on grandit dans cela aussi. Et si lui, maintenant, il décide de pouvoir prendre ce qui est à lui, alors euh, que son Seigneur soit béni et glorifié aussi. Nous allons lire dans le livre de, des Actes, et, au chapitre, chapitre 4. Nous lirons cela. Acte 4, euh, nous lirons... Le verset 23, acte chapitre 4, verset 23, il nous dit ici. Wow. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers le leur et racontèrent tout ce que le principal sacrificateur et les anciens leur avaient dit. Amen. Tant notre Père est précieux, Sauveur. Nous, nous tenons devant ton ton de grâce pour te remercier encore, mon Seigneur, pour uh, la grâce que nous avons de pouvoir aussi entendre ta voix, nous rassembler ici pour que, uh, Seigneur, tu nous parles aussi, personne. Peu nous importe ce qui nous arrive dans notre vie, mais ce qui est important, c'est ce que toi tu nous dis, Seigneur, et aussi comme tu nous as accordé la grâce d'être uh, aussi parmi les vivants, et nous te remercions aussi de ce que tu nous donnes aussi, cette grâce pour que nous puissions entendre ta voix, afin de nous préparer aussi pour ce jour-là qui il viendra, Père Saint-Dieu. Mais notre préparation est surtout pour ce jour que tu nous as fait la promesse, que tu viendras nous chercher. Nous voulons être prêts pour cela, Père. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, car nous t'avons ainsi prié. Au nom de Saint-Jésus-Christ, Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous remarquons que c'est suite à une circonstance, effectivement, que... Euh, les apôtres ont, ont eu à pouvoir ressentir un besoin en fait à ce moment-là parce que vous, avez, vous savez comment les choses se sont passées pour ce que le Seigneur a eu à pouvoir faire effectivement, pour lesquels les hommes devaient absolument se, se réjouir effectivement de ce que Dieu à pouvoir, à pouvoir faire effectivement pour... Et cet homme dont nous avons entendu parler, parce que nous avons lu ça chapitre 3, ainsi de suite, effectivement, un événement tellement si important qui devait ramener, en fait, réveiller le peuple pour lui montrer, effectivement, que Dieu est en train de faire des choses tellement si grandioses, effectivement, pour qu'ils puissent... Parce que quand Dieu fait quelque chose, il c'est pour attirer votre attention, enfin, l'attention de ceux qui sont là, effectivement, à, à quelque chose qui, qui va... se c'est la chose la plus importante supposons prenons par exemple l'exemple en fait, de, de jour de Pentecôte et, il, il y avait et, beaucoup de gens qui étaient là et qui agissaient effectivement et qui étaient venus pour pouvoir adorer bon, chacun allait son train train ainsi de suite mais il y a eu quelque chose de tellement impressionnant c'est le bruit qu'on a entendu en fait et ce bruit a, a attiré l'attention de gens oui, donc l'attention de ce peuple était donc attirée parce que chacun allait dans sa direction, évidemment, bien qu'il était venu pour pouvoir adorer, aller dans sa direction. Mais cette action, effectivement, est, est, a été extraordinaire parce qu'on a vu les gens qui sont sortis, qui commencent à pouvoir crier, parler, effectivement, ainsi, et puis bon, il dit, mais bon, c'est c'est cette action qui fait que les gens se sont approchés pour dire, mais est-ce que c'est qu'est-ce qui se passe là-bas, ces gens, il y a un problème ou quoi Alors quand ils se sont approchés de cela. Ils ont trouvé que c'est quelque chose qui n'a jamais eu à pouvoir se passer en fait et ils ont vu, ils ont entendu des gens qui parlaient effectivement et, et des gens qui venaient qui dans, dans une contrée, qui savaient que, bon, ils parlaient leur langue, effectivement bon les galiléens, et là quelque chose a frappé chacun d'eux, c'est qu'ils ont entendu que ces gens-là ils parlaient des choses effectivement et qui avaient trait effectivement aux choses qui concernent Dieu, et en plus de cela ce qui se passait, effectivement c'est bizarre qu'ils sont tous galiléens, mais nous ici chacun de nous, nous les entendons parler dans notre propre langue maternelle, et ça ça a permis à un zone équilibre, mais quest ce qui se passe, en fait, ce n'était pas le fait qu'ils aient à pouvoir entendre chacun dans sa langue maternelle qui était plus important. C'est cette action-là qui les a poussés à pouvoir être attentifs afin que Pierre puisse maintenant s'aimer la semence. Donc, effectivement, quand il y a quelque chose de grand que Dieu fait, effectivement, mais c'est parce qu'il veut attirer l'attention de son peuple, le réveiller l'attention des gens pour ce que lui va faire, en fait, ce qu'il va dire. Et surtout, ce qui est important, c'est la parole de Dieu qui est importante. Ce ne sont pas les miracles qui sont importants pour Dieu. Non, les miracles doivent se faire, effectivement, c'est normal. Mais ce qui est important, effectivement, c'est ce que Dieu va dire. Et c'est cela que vous pouvez remarquer qu'effectivement, que, bon, ils ont entendu, parce que moi, les miracles ils ont vu, ils ont eu entendre effectivement cela. Mais en fait, les miracles ne les ont pas changés. Ah oui, oui, bien sûr qu'effectivement, ce n'est pas parce qu'ils ont entendu la propre langue, effectivement, qu'ils qu ont été changés. Non. Mais c'est quand Pierre s'est levé, effectivement, et que la parole de Dieu a commencé à pouvoir être prêchée. Ils n'ont pas dit que notre cœur a été touché par ce que nous.. Don... Non, non, non, par la parole qu'ils ont entendue. Il dit, leur cœur fut vivement touché et il dit au pire de nous dit, mais oh homme, oh, frère, qu que ferons-nous Donc c'est toujours important. Dieu insiste et s'accroche toujours à ce qu'il dit. Les miracles, c'est bien ça, c'est important, ça doit arriver effectivement à cela. Mais en fait, à côté de cela, la chose la plus importante, c'est ce que Dieu lui dit. Alors, vous remarquez tellement, effectivement, que la Bible nous fait comprendre qu'effectivement, que ceux qui reçurent de bon cœur sa parole, pas ceux qui ont reçu le miracle, vous comprenez De bon cœur, c'est à cela que vous devez, nous tous devons faire toujours attention, en fait. C'est ceux qui reçurent de bon cœur sa parole, il dit, mais ils furent donc baptisés. Alors, quand ils ont reçu la parole de Dieu, parce que c'était ça le but en fait, du Seigneur, effectivement, pour ce qui s'est passé, effectivement. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé La Bible nous fait savoir qu'effectivement, que <rire> il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la faction de Père, de la prière, effectivement, vous comprenez Et alors, on voit qu'effectivement, que elle nous dit une chose qui est très importante, que personne ne disait que ceci lui appartenait. Ça, c'est une chose qu'il n'avait pas avant cette nature-là, effectivement, cette façon de n'était pas en eux avant. Est-ce que vous comprenez? Mais Dieu a voulu cette attention, effectivement, pour que le cœur puisse s'ouvrir, pour qu'il sème la sémence. Maintenant, une fois qu'il a semé la sémence, il est il, il dit quelque chose de très important, effectivement, dans le chapitre 4, que, Il dit, mais là, qu'est-ce qui est passé? Que d'abord, un, chapitre, chapitre 2, effectivement, on continue, effectivement, il dit, mais, mais ces gens, ils, ils mettaient tout en commun, ils se retrouvaient ensemble. Je, je, je vais quand même que nous le lisions rapidement, pour que nous puissions comprendre cela. Donc c'est Acte au chapitre 2, c'est cela, oui. Voilà. C'est voilà. Donc, c'est donc, voilà, oui, euh, c'est ceux qui reçurent sa parole de bon cœur furent baptisés. Et en ces jours là le nombre de disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction de pain et dans la prière.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 ils vendaient, et ils étaient chaque jour tous ensemble à au temple, ils rompaient les pains dans la maison, ils prenaient leur nourriture avec joie, s'impérait de cœur, effectivement, ainsi de suite, effectivement. Donc on voit qu'effectivement, que quelque chose s'est passé, vous vous souvenez, nous en avons souvent parlé, n'est-ce pas Donc, quelque chose s'est passé, effectivement, et c'est ainsi qu'on passe au chapitre 3, où on voit qu'effectivement, que Pierre et Jean montaient au temple à la prière, parce que tout ensemble, ils, ils allaient à la prière, en fait, vous voyez ça Pour bon, prier, effectivement. Et c'est cet événement qui s'est passé, donc tous ceux-là qui avaient reçu la parole du Seigneur, de tout leur cœur, avec un cœur sans avec un, un cœur disposé, effectivement. Alors leur cœur, dans leur intérieur, effectivement, de tout a été, les choses ont été tout à fait différentes. Ils n'étaient plus les mêmes personnes. Parce qu'on nous dit ici, effectivement, ils mettaient tout en commun. Ça veut dire qu'il y a eu cette unité, de le cœur, les choses se sont passées d'une manière tout à fait extraordinaire. que leurs yeux se sont ouverts, effectivement, et à l'intérieur, Dieu a tout créé. Ça veut dire qu'ils ont reçu un nouveau cœur, certainement parce qu'ils ont reçu la sémence de Dieu. Et regardez ce qui est merveilleux, c'est que <rire> ce n'était pas une seule personne. Vous entendez Ils étaient environ 3000 âmes. Est-ce que vous comprenez Dans ces 3000 âmes, effectivement, Dieu a fait une opération extraordinaire par simplement la parole qu'ils ont entendue. Et qu'est-ce que cette parole a produit à aussi La Bible nous dit au chapitre 4, effectivement, ici, hein, dans le chapitre 4 de ce que nous avons lu, au verset... Euh, euh, Verset 32, il, dit, il nous dit effectivement que <rire> l'amitié de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. J'ai toujours lu cela, j'ai toujours dit, faisons attention, c'est la vérité, frère et sœur. Ils étaient 3000, environ. Nous, nous sommes combien ici, frère et sœur? Même pas 1000. Mais ils étaient 3000, regardez-moi, ils étaient 3000 frères, et ces 3000 là, ils n'avaient qu'un seul cœur, donc ils avaient le même cœur, même âme, c'est la vérité un frère. Et c'est possible, c'est vrai cela. Mais c'est pour ça, quand la parole de Dieu a été prêchée, effectivement, tous ils ont reçu la même parole, Les, la transformation s'est passée, parce que la parole de Dieu transforme, c'est un et on voit comment ils sont, regardez ce qui s'est passé. C'est maintenant que quand le, le, le, le potent qui était à la porte de la belle, vous connaissez effectivement des mots qu'il a marché, Dieu, Dieu était glorifié, effectivement, que les pharisiens, vous connaissez, ils ont rassemblé, effectivement, puis ils ont fait battre des vases, vous connaissez, non ils ont, ils, ont, ils, ont, ils ont dit, ils ont interdit Pierre et Pierre, effectivement, les apôtres de voir à prêcher maintenant au nom du Saint-Jésus. Vous vous souvenez Donc avec les menaces, qu'est-ce que Pierre et les autres ont fait <coughs> La Bible dit, ils allaient vers le leur. Est-ce que vous comprenez C'est important que vous compreniez cela. Donc Pierre, ils avec les menaces qu'ils ont fait effectivement, parce qu'on possédait des menaces des mort. Hein. Alors, ils a, ils, ils, ils, la Bible dit qu'ils allèrent vers le leur. Pourquoi Parce qu'en fait, ils savaient qu'ils allaient retrouver le réconfort vers le leur. Amen. Pour quelles raisons, effectivement Pourquoi on dit effectivement que vers le leur Ils savaient qui étaient les leurs. Ah oui, ils n'avaient pas l'ombre d'un doute. De savoir qui étaient les leurs. Que Dieu te bénisse. Amen. Donc, c'était un réconfort pour eux. Parce que nous avons quand même le nôtre. Amen. Qui partage la même foi que nous. Amen. Qui croit la même parole que nous. Amen. Qui aime les mêmes Seigneur que nous. Amen. Alors, faire quand nous irons, nous serons consolés aussi. Amen. Alléluia. Amen. Oui, monsieur. Oui, madame. Ils étaient sûrs et certains que ceux-là, c'est sûr qu'eux, ils sont différents des autres. Ah, oui. Parce que la même parole, la même foi, et on a vu ce que la parole de Dieu produit. Nous ne sommes même pas 500. Vous vous rendez compte, frères et sœurs, 3000 âmes. mais vous n'êtes que peut-être, je ne sais pas moins une vingtaine ou troisième. regardez, entrez-vous des combats inutiles. Je vous en supplie, je ne sais pas, frère. Très petit nombre comme ça, nous nous serons encore plus. Même foi, même foi, même âme. C'est menté, de... frère, qu'il n'y ait pas de distinction. Rien il ils était 3000. Regardez-vous. Même pour avoir cette ces joie que Dieu te bénisse. Il est poussé de qui j'avais l'éternité. Des... Et si c'est vrai, vous faites des fois, mes frères, vous pouvez faire encore plus. Amen. Amen. Vous seriez des ceux qui s'empresseraient pour venir ici. Il faut qu'on vous pousse, il faut qu'on vous tire, effectivement. Ce n'est pas normal. Je ne sais pas que Dieu m'aide. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et alors, il, il, il allait vers le leur. Et c'est important parce qu'il savait que ceux-là, ce pas que dans leur conception, qu'ils sont assis, ils ont une doctrine quand on presse une autre doctrine à passer. Non, non, non, non, non. Nous avons la même parole. Nous sommes sur la même base. Nous sommes sur le même fondement. Et si nous sommes sur le même fondement, d'où vient qu'il y ait cette disparité entre vous D'où vient que les cœurs de l'un, l'autre comme ceci, des différences, des changements, de ceci, je suis contre l'homme, je ne sais pas, c'est douloureux, frère. Alors alors que alors que Dieu nous visite, Dieu nous parle, il confirme sa parole, qu'il est avec nous, qu'il montre qu'il est le même, qu'il agit effectivement dans tous les domaines, il nous ouvre les yeux même pour le... Pour le c'est vrai. Alors, il y a une question qu'on doit se poser. Êtes-vous des nôtres ou pas parce que, vous savez, dans, vous savez, dans les scènes écritures, parce que la Bible parle bien, ils allèrent vers les leurs, ils ne sont pas allés vers les autres. Et c'est les leurs-là, la Bible nous fait savoir effectivement que qu'ils n'avaient qu'un seul cœur, le même cœur, 3000 âmes, même cœur. Parce que vous pouvez voir effectivement, comme la Bible l'exprime encore davantage, mais ils, ils vendaient leurs propriétés, ils avaient ceci, il n'y avait pas d'égoïsme frère et soeur. Il n'y avait pas que je dois faire pour qu'on voit que je suis les plus grands. Je dois faire pour qu'on voit que je suis le seul qui peut... Non, non, non, non, non, non, il n'y avait pas cela. Il n'y avait pas de compétition entre les frères et soeurs. D'où viennent toutes ces choses-là Ce n'est pas en Christ qu'on les trouve c'est que nous avons pris un autre esprit qui n'est pas des dieux. Donc, on ne peut pas être, être le même. Alors, quand nous avons des conflits, des combats comme ça, et ceci, et ceci, cela, en pensant comme ça, et puis le, mais il y a un problème quelque part. Nous ne sommes plus sur la même base. Vous avez dit dans un genre, parce que je parle pas vous tenir dans un temps de prier puis nous allons rentrer aussi, dans, pour que vous puissiez comprendre l'importance de, de les leurs. oui Oui, quand la Bible dit quelque chose, ce n'est pas pour faire plaisir ou bien pour par hasard que cette histoire-là nous non, c'est vraiment important pour que les croyants puissent comprendre, parce qu'avant ils n'étaient pas les leurs nous a montré comment ils étaient, euh, les pépartés, les élamites et tout ça. Qu'est-ce que nous avons à voir avec... Euh, si nous parlons notre langue maternelle, comme on vous dit, nous sommes les Bakongo, les Bayaka, les Bassassi, les Bassassas, les, les Wallons, les Flamands. Qu'avons-nous à faire avec les Flamands, les Wallons, parce qu'ils nous mangent nos pères? Je donne un exemple. Moi, je suis un Mouyaka. Pourquoi je dois avoir des relations avec un Congo Moi, je suis des, des Balouba, je crois je dois avoir avec un, un Camerounais. Frère. Frère, ma soeur... « Oh, je suis Rwandais, et tu ne peux pas voir avec le Congolais. Moi, je suis Congolais, je peux rien avoir avec les Rwandais. » C'est comme ça que vous êtes, en fait. Et, et, et dans quel ciel vous voulez aller Le monde dans lequel nous sommes, il nous suit. Par des informations que vous écoutez à gauche, ah, vous savez, à ah, ah, ces Rwandais-là, il a coupé la gauche quand vous la ah, on a coupé la gauche d'un Congolais, ah, moi je coupe la tête du Rwandais, mais tu es un frère. Je ne veux pas m'asseoir à côté d'un Rwandais ou Burkinabé, j'en sais absolument rien. Frère, mais mes frères, toi tu n'es pas un Burkinabé. Tu as dit, Seigneur, je t'accepte comme mon sauveur personnel, je meurs avec toi, je laisse les coutumes, les provinces, les origines. je ne suis pas wallon, je ne suis pas flamand, je suis un fils de Dieu. Amen. Frères et sœurs, que les seigneurs agissent. Qu'on sorte des choses qui sont, qui sont souillant toutes ces choses-là, frères et sœurs. Si nous sommes en Christ, nous, sommes, nous devons comprendre effectivement où est-ce que nous nous trouvons. Alors, regardez, c'est nécessaire parce que cela qu identifie effectivement aussi l'élection des hommes. Oui oh. J'ai pris que Dieu nous aide. Oui, c'est la vérité. C'est une douleur constante dans le cœur. Oui, parce que vous ne vous rendez pas compte quand on vous regarde. quand on, Vous savez, vous ne vous rendez pas compte, frère, de ce qu'il en est. Frère et sœur, je prie Dieu que les seigneurs nous aident, que nous comprenons. Nous sommes quand même très peu nombreux. Ils étaient 3000 frères et soeur. On peut dire, mais trois c'est beaucoup. Peut-être peut, ça ne peut pas marcher. Mais bon, mais la Bible dit que ça a marché. Ça a marché. Oui. Donc 3000, je regarde l'autre, il vient, je je le regarde, mais c'est mon frère. Le cœur va vers lui aussi, ah, c'est ma soeur. C'est mon frère dont le cœur va 3000, dont le 3000 là, il mettait tout en commun. de compétition, pas de ceci, parce que oui je fais ceci pour qu'on me voit plus que ma soeur non pas du tout, c'est ma soeur je lui apporte ce qu'elle a besoin il manque pas plus ça, moi je lui apporte aussi ainsi, ainsi, ainsi, on nous dit bien que on, la Bible est claire, hein, la multitude pas les deux, là, non, non, la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un Amen. qu'une âme donc on respirait la même chose on pensait la même chose on vivait la même chose, on ressentait, oh que Dieu nous aide, c'est ma prière. Parce que dans 1 Jean au chapitre 2, il nous a dit une chose, regardez bien. 1 Jean au chapitre 2, il, il, il nous fait savoir une chose là, on dit un peu plus loin, c'est cela, oui c'est cela, oui c'est 1 Jean au chapitre 2, merci. Et, et nous lisons verset 18, il nous dit, d'abord, vous savez, c'est que ça vous euh... Peut-être on peut lire ici. Hein? Euh, verset euh, Jean chapitre 2. Bon, je vous lis un peu là comme ça, vous voyez un tout petit peu. Hein? Alors Jean chapitre 2, verset 14. Il dit Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès les commencements. Vous y êtes Un hein, Jean. Hein? Donc c'est après deux pierres. Pas l'évangile selon Jean. Vous vous souvenez il dit, je vous écris Père parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit jeune gens parce que vous êtes fort. Et que la parole de Dieu demeure. Vous voyez comment vous êtes fort. Hein? Et puis il dit, et que vous avez vaincu. Oui, les diables ne peut pas avoir les dessus sur toi. Mon jeune frère, ma jeune soeur, partout où tu vas passer. Oui, les diables ne peut pas avoir l'influence sur toi. Parce que toi tu es fort. Et tu l'as vaincu. Et tu as la puissance de Dieu. C'est vrai. Et puis il continue, il n'aimez pas le monde. Amen, amen. Voilà le conseil. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un. Parce que c'est un danger. Oui, vrai. Ces, ces conseils sont vrais. Toi, jeune fille, jeune homme, il dit, n'aime pas le monde. Parce que nous avons l'influence du monde. Hein. Mais il va venir vers la jeunesse, effectivement. Les diables cherchent à détruire la jeunesse, effectivement, pour que le futur soit aussi magnifique. Oui, mais c'est vrai. Oui, c'est pour ça qu'il vous envoie des tours de n'importe quoi. Alors que les, les, les jeunes, effectivement, comme Timothée, c'est des gens la prière. Hein? À Genoux, on dit, mais fouillez les passions de la jeunesse. C'est écrit dans 1 Timothée, chapitre 2. Oui, fouille les passions de la jeunesse. Vous allons lire, hein Vous voulez, nous lisons d'abord ici, nous venons à, dans, dans, dans Timothée. Oui, comme comme dit là. Il dit, mais qui sont dans le monde Il dit, dit, dit mais pas le monde, les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, L'amour du Père ne point à lui. Hey, c'est vrai. Et puis il dit mais car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise de Dieu, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Amen. Et le monde passe et sa convoitise aussi, mais c'est lui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen. Petits enfants, écoutez bien, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris que l'Antéchrist vient donc, Antéchrist c'est Ok, Il dit, il y a maintenant plusieurs antichrists. Nous, les gens qui sont contre la parole. Donc, ils vont vous raconter des choses, effectivement. vous Oui, parce que c'est comme ça que les églises sont remplies, non Bien sûr qu'ils ne vont pas demeurer dans la parole, mon frère. Non, ce n'est pas possible. Nous continuons. Il dit, il y a maintenant plusieurs antichrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. C'est la dernière heure, nous savons. Verset 19. Ils sont sortis du milieu de nous mais pourquoi Mais parce qu'il n'était pas de nôtre. Parce que, car s'il était de nôtre, il serait demeuré avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifesté que tous ne sont pas. Voilà. Comment nous savons qu'ils sont de nôtre C'est cela le problème parce que quand nous sommes nous, quand nous, nous, nous sommes de ceux qui croyons en moi, la parole de Dieu nous demeurons, même quand les épreuves viennent au milieu de nous nous restons soudés frères. Mais oui, nous ressons soudés. C'est à ce moment-là, effectivement, qu'on voit l'amour se manifester encore davantage. Les liens le, entre les frères, entre les sœurs davantage. Rien ne doit arriver à pouvoir nous secouer parce que nous avons Dieu avec nous toujours. Aussi longtemps qu'on restera dans la parole de Dieu, Dieu sera toujours là. Mais les épreuves viendront. Les épreuves, au travers de ces épreuves, effectivement, nous devons nous souder encore les uns les autres. Mais on nous dit, effectivement, qu'ils sont sortis du milieu de nous. Mais c'est parce qu'ils n'avaient pas la même foi. Parce qu'ils ne croyaient pas à la même parole. Ils peuvent être là, assis, effectivement, ainsi et suite. Ils écoutent, mais ils ne voient que la vision qu'ils ont de leurs choses. Et un jour viendra. Oui, c'est sûr et certain. Soit l'un d'eux va créer un problème, de certaine manière, très sûr et certain. Il y a toujours un murmure avec un petit groupe derrière. Bien sûr, mon frère et ma soeur, tous ne sont pas des chrétiens, des croyants. Ah oui. C'est sûr, et certain. Alors, paf, chose. Parce que le Seigneur, le Seigneur permet beaucoup de choses à notre oui. vie. Il y a des choses. Mais pourquoi cela est arrivé Mais pourquoi cela est arrivé Mais le Seigneur a voulu vous éprouver pour montrer la nature de ceux qui sont avec vous. Ah oui, ah, oui. Déjà, quand vous voyez d'abord entre vous-même, regardez-vous déjà, entre vous-même, vous ne vous, vous, vous, vous entendez pas. Comment pouvez-vous être un en cas de problème, ici, on vous le disait. Vous vous souvenez quand on vous disait, nous, ici, « Allez, vous avez remarqué, oui, bien sûr, on va... » Et bien sûr, là, Mais, dis, mais bien sûr, déjà, il est son, déjà comme ça, maintenant. Maintenant qu'il y a une petite flamme qui va monter, c'est fini. Parce que on, on, on, on essaie de pouvoir voir, quand on, va, on va essayer de voir si ça marche. C'est pour ça que je vous dis l'autre fois, « est, est, Dans l'amour, on n'essaye pas. » Ne comprenez pas mal, parce que un bon passé. Non, non, non, ce n'est pas une pensée que j'avais conçue. Non, quand je vous dis la femme, c'était venu. Non, on n'essaye pas dans l'amour. Dans l'amour, c'est l'amour en fait. Ils ne sont jamais venus et disent, oh, homme, frère, on va essayer. Alléluia. Non. Alléluia. Non. Alléluia. Pas homme, mais non Non Non, non, non, oh, non, homme, frère, que ferons-nous Est-ce que nous voulons entrer dedans on est convaincu, mon frère. Et puis on lui dit, mais tous ceux qui sur des bons cœurs, des bons cœurs de sa parole. Donc on ne les a pas obligés. On n'a pas dit, on va faire un essai. Non, on est dedans, on est convaincu. on y entra. Amen. Ça, quand on est dedans, on est convaincu, peu importe les épreuves. Amen. Quand tu dis, Jésus n'existe pas, tu le regardes seulement comme ça. Mon Jésus à moi, il est vivant. Amen. Mais si c'était quelqu'un qui dit, mais je vais essayer pour voir, pour dire, oh, si Jésus n'existe pas, il n'est même pas ressuscité, on t'a encore dit, ça. ah bon, ah bon, oh, et, et Mohamed, il est où? Mais quand toi, tu es convaincu, tu l'as expérimenté, tu dis, madame, viens, je vais te montrer que mon Jésus est le vivant. Oui, monsieur, oui, madame. Je n'ai pas essayé, mais je l'ai reçu. Je Oui, mais c'est vrai. C'est important, parce qu'on peut être mal compris, mais, mais c'est nécessaire que vous compreniez que les choses de Dieu, on est convaincus dans ça. Que le Seigneur vous bénisse. Les venons, bon nous allons prier. Pour tout ce que tu es. Pour tout ce que tu fais. Je n'ai rien d'autre que ton grand. Tu m'as aimé mon grand. Dieu te bénisse. C'est